J'entends la mer, j'entends le vent, dans le ciel joue un papillon blanc. Petit, je me souviens, j'écrivais en larmes sur les murs de la ville adolescente, toute ma rancœur. Un papillon danse dans la lumière. Puis je me suis fait faire un tatouage sur le bras à Los Angeles. Ce tatouage en noir est un mot. Ce mot est passion. Tourbillonne le vent. Tourbillonne le vent. La danse dans la lumière. La danse dans la lumière. Et le papillon blanc. Le papillon blanc. Il vient, il se cambre. Et n'aime pas jouer le vent de novembre à chasser l'été. Il a tué les fleurs, pris tout le blé, a jeté mon cœur et l'a piétiné. Tourbillonne le vent. La danse dans la lumière. Et le papillon blanc. Tourbillonne le vent. La danse dans la lumière Et le papillon blanc J'aime aller le matin à travers la ville Sous la lumière fraîche du jour nouveau Le pas alerte frémissant et je vais alors comme l'on va quand on a 20 ans J'entends la mer J'entends la mer Dans le ciel, ciel j'ai un papillon blanc, blanc. J'entends la mer J'entends le vent Prends ce papillon d'aurore J'entends la mer J'entends la mer J'entends le vent J'entends la mer J'entends le vent J'entends le vent